Très bonne équipe, j'ai eu la même année, à la fin de l'année, Rony se tue et là, à ce moment-là, j'ai un coup de téléphone euh, huit jours après. Euh, Est-ce est que tu es libre je, suis ah. libre je monte dans la voiture. Je suis 5 6 e temps, au bout de... Je ne sais pas conduit un mètre en Formule 1, au bout de... d'une demi-heure, trois quarts d'heure. Je dois faire le cinquième temps ou le quatrième temps. Ce qui est correct pour un mec qui n'a pas roulé de l'année, ni une séance de scène, rien. Au, au bout de de, de, de, de, de. de deux tours, je m'arrête au stand de l'avant crevé. Alors là, à l'époque, ce pas les voix. Ce n'est pas comme aujourd'hui pour changer la roue. Ça prend une minute au moins. Ou plus. Il retire la roue. Mettre une autre. Je pars, je suis dernier. Je suis complètement de dernier, mais loin, loin du dernier pilote. Presque à un tour. Au bout d'une demi-heure, je suis 5-6e. Au bout d'une heure, je suis 3 troisième. Et là, euh, 5 minutes avant la fin, je, suis en... je vais doubler le premier Rodman. Je vais me doubler. Ça veut dire que j'aurais gagné le Grand Prix sans la panne d'essence que j'ai eue. J'aurais gagné le Grand Prix en m'étant arrêté au stand pour changer une record mondial. Mmh. Donc, je, mais je suis mal dans la bagnole, je me suis fait mal avec le. C'est pas mon siège, ça m'appuie sur les côtes, je suis pas bien quoi. Mais, donc je tiens, j'ai des douleurs partout pour le prochain Grand Prix. Et là, le euh, prochain prix, euh, euh, mon équipier, mon bêtis, fait le dixième temps. Et moi je fais la poule. Je fais la poule euh, dans les cinq dernières minutes des.. Dans les cinq dernières minutes des essais. Des essais qualificatifs. Parce que j'étais pas bien dans la bagnole, parce que j'avais des tas de trucs. Mais, mais quand même, j'ai tout surmonté, et j'avais la pêche, quoi. C'était comme ça, pas autrement. Je n'ai pas mendu une seule fois dans l'herbe ou dans les. Je pilotais bien, quoi. Je, je conduisais bien et, et tellement bien que quand j'ai fait le tour de chauffe pour le départ, sachant que j'avais à côté de moi, je dis « chaque qui marche bien, Gilles Villeneuve et je ne sais plus qui, enfin il y avait trois pilotes et des costauds autour de moi. N'empêche qu'au premier tour je passe avec 4 secondes et d'avance. C'est-à-dire que quand je passe devant les stands, je vais le virage suivant, il n'y a personne. Et après, il vient d'arriver. Donc je regarde mon rétro, et je vois simplement le museau d'une des voitures qui va arriver quand moi je tourne. 40 secondes d'avance en Formule 1. Et je, je mets un tour à mon pote Andretti. J'entends bien que. Mais je le double. Euh, un quart d'heure avant la fin de la course, je colle un tour. Avec la même bague que lui. Au Donc euh, voilà ce qui se passe. Il avait signé pour Lotus pour l'année suivante. Et là, bien sûr, je ne sais pas si c'est un dieu qui me protège ou qui me déteste, mais j'ai un volant nulle part parce que le vent chez Tyrenne, c'est parce qu'il a perdu son sponsor. Sinon, il aurait déjà signé un, un pilote. Et le contrat qu'il me propose, c'est un contrat de merde, pas terrible. Alors là, euh, euh, je ne sais plus quoi faire. J'ai une offre aux états unis j'ai eu des un, un mec... Euh, Super, j'ai dû me voir un ancien pilote qui, qui travaillait pour un.. qui était ami d'un bon, chanteur, un mec du cinéma, qui avait une écurie de course et qui voulait faire pour lui, avec des gros moyens, etc. J'ai et vachement hésité, mais je me suis dit je, aux États-Unis c'est super dangereux le circuit. Et en même temps, euh, ma carrière elle est finie si je cours aux états unis il faut se je cours en Formule 1 quand même. Surtout après je, après ce que je venais de faire, je, il y avait et toutes les écuries avaient pris leurs leur, leur, leur pilotes, Maris, tout ça, toutes les bonnes écuries, tout, tout, tout, tout le monde avait, avait donc il n'y avait que les pilote, il avait que les trucs pas terribles ou les écuries sans fric, parce que était le cas